Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la recette de la Tofaille. La Tofaille c'est génial, c'est une super bonne recette. Euh, c'est une recette vosgienne qui est euh, à tomber pour l'hiver, c'est hyper réconfortant, euh, hyper doux, c'est délicieux. Euh, alors, les ingrédients, c'est 1,5 kg de pommes de terre Charlotte, euh, 3 kg si vous utilisez un plus gros contenant, donc vraiment les grosses, grosses gamelles euh, super familiales. 1 kg de colé fumé, donc c'est du porc, 2 kg si vous utilisez un plus grand contenant, 20 tranches fines de lard fumé, 1 oignon, 1 poireau, 50 cl de crème fraîche, et 25 cl de vin d'Alsace, euh, moi j'ai noté du euh, Edelsweiker comme, euh, comme vin. Pour la préparation, on va, on va voir ça ensemble. Mais euh, déjà, euh, comme la photo euh, l'indique, laver les patates les émincer en rondelles avec l'oignon et le poireau sans le chat. Euh, parce qu'à chaque fois qu'on doit faire la cuisine on doit se battre aussi avec les chats euh, pour pouvoir essayer de manœuvrer euh, de manière hygiénique. Euh, on va également couper le collet fumé en tranches d'1,5 cm d'épaisseur. Et là on va commencer les couches. Alors les couches c'est quoi C'est que on va commencer par couvrir le fond de la cocotte de tranches de lard. Voilà. Ensuite on va les recouvrir de pommes de terre, puis de coller fumé. Ensuite euh, du poireau des, ou des oignons, ça, ça dépend. Des pommes de terre. <rire> donc là on avait euh, suffisamment de collé fumé pour faire euh, deux couches, donc encore du collé fumé. Des, des patates, à nouveau, des oignons, du poireau, etc. Et enfin, on termine avec euh, bien recouvrir tout en haut par le lard. Ça va, le, le, le, le gras va couler dessus, c'est génial. Et on arrose euh, depuis le haut avec la crème. Et vous allez voir que ce, ce, ce maillage va aider justement le gradular à, à couler euh, sur toutes les couches. Euh, et puis l'eau qui va rester dans la casserole euh, va venir vraiment euh, faire monter en puissance les, les arômes. Donc on arrose avec euh, la crème et le vin. Et voilà ce que ça donne après cuisson. Donc c'est 2 heures à 180 degrés euh, pour la cuisson. Et enfin bah, servir à l'assiette avec un peu de toutes les couches euh, du lard. Encore du lard, des patates, du collet, des oignons, des poireaux. Et, euh, petite note, c'est un, un plat qui est vraiment, vraiment fait partie des plats qui sont bien meilleurs réchauffés. Et en fonction de la taille des, des tranches de pommes de terre que vous allez faire, vous n'allez pas avoir la même cuisson, c'est-à-dire que ça peut... Euh, être un peu limite au niveau de la cuisson des patates euh, si vous faites des tranches épaisses. Ça peut être un peu limite purée euh, si vous faites des tranches très très fines à la mandoline, ou à la machine... Euh, vous savez, les machines électriques. Mais dans tous les cas, le lendemain ce sera meilleur, parce que les patates elles vont venir euh, vraiment euh, absorber le, le, le jus, les parfums et tout ça, et c'est wow, super bon Et c'est un plat qu'on va remanger sur plusieurs jours, parce que vous voyez qu'il y a quand même des grosses quantités. quoi. Voilà. ou un plat que vous mangez à une occasion, une, une fête de famille, ou quelque chose comme ça. Voilà, ben j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de faire euh, la tofaye, de découvrir euh, ce plat vosgien qui est extraordinaire, qui est vraiment très très très bon. Et ben bon appétit, amusez-vous bien, et puis à bientôt Si jamais vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, tout ça. Il y a parfois je poste des recettes, beaucoup de créa, des fois de la méditation, de la relaxation, enfin, il y a plein de trucs. Salut